Il a dit aux joueurs, quand ils sont dans le tunnel, de leur donner un bouquet de fleurs, mais enveloppé dans du fil barbelé. Je rentre dans le vestiaire, après le match, tous les joueurs sont là à chanter ⁇ Sadhguru Sadhguru Sadhguru J'étais à. Vous savez que je suis allé parler au club de football d'Everton Est-ce que quelqu'un suit la première ligue anglaise hmm? Donc c'est l'une des meilleures ligues au monde, la première ligue anglaise, la plus haute qualité. Les meilleurs joueurs y jouent. Maintenant la ligue espagnole s'améliore énormément, mais la ligue anglaise reste. En termes de talent, c'est excellent. Donc, la dernière fois que j'étais à Birmingham, un jeune homme a assisté au programme, pas le programme, juste une discussion, une discussion du soir. Donc, je ne savais rien de Sadhguru. je n'avais jamais entendu parler de lui jusqu'à la veille. Et puis, juste avant qu'il se mette à parler, cette énergie est entrée dans la salle et m'a juste frappé, comme une tonne de briques. Et il se tient là, ce type, ce type incroyable, et il se met à parler. Donc, je suis rentré chez moi et il avait parlé de façon incroyable, comme vous le savez. Une énergie incroyable. Et ça m'a fait vraiment beaucoup d'effet. Et donc, le lendemain, je me suis dit que j'aimerais beaucoup le faire venir parler aux joueurs. Sadhguru est un grand fan de football et de sport, comme vous le savez. Donc, il a accepté de venir parler aux joueurs. Et j'étais hyper excité. Donc, le lendemain matin, c'était un samedi. Il arrivait pour rencontrer les joueurs et assister à l'entraînement. Et tout à coup, j'ai commencé à être très nerveux. Normalement, je ne me sens pas stressé, mais j'étais très stressé et nerveux. Et dès que je l'ai vu, le sentiment de panique que j'avais s'est complètement dissipé. Et je me suis senti complètement à l'aise et en paix. Et cela fait partie de l'impact que Sadhguru a sur les gens. Donc, ils m'ont emmené au club de football d'Everton. et Ils voulait que je parle aux garçons. Ce sont des stars à part entière. Dès que vous entrez dans un championnat de foot professionnel, vous êtes une star à part entière. Parce qu'il y a là un certain talent. Et ensuite, euh, avec quelques garçons, j'ai un peu joué au ballon et après je devais leur parler. Et il avait ses sandales et ses robes flottantes et il était là à taper la balle avec Jack Rodwell. Et C'était une scène très amusante et une drôle d'expérience d'avoir ce gourou indien ici, tapant la balle avec des footballeurs de première ligue. Donc cette nuit-là, on était à l'hôtel de l'équipe à Formby. On allait jouer contre Liverpool dans le derby le lendemain. Et on n'a pas battu Liverpool, Liverpool depuis des années. Donc, j'y suis allé et ils s'entraînaient. Vous voyez, quand les clubs de football s'entraînent, ils sont sous le fouet de l'entraîneur et c'est très rigide. Ils sont mis à rude épreuve. Parce que le lendemain, ils jouent un gros match, un très gros match contre Liverpool. Liverpool a des stars vraiment fabuleuses. Torres, Gérard... C'est le genre de personnes qui peuvent changer un match à eux tout seuls. L'entraîneur les pousse et vous savez, les choses habituelles, courir de long en large, ils ne veulent pas trop les stresser la veille, juste assez pour les maintenir en forme. Donc j'y suis allé et j'ai dit que je voulais juste être là et observer. Et j'étais juste là. Donc il entre dans la pièce, avec ses robes, et les joueurs sont assis là. Et j'ai remarqué immédiatement que les joueurs, tout à coup, ils ont juste eu ce... comme s'ils s'étaient calmés. Normalement, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas tenir en place. Mais ils sont restés complètement immobiles, et étaient complètement présents et calmes. Et la paix est comme entrer dans la pièce. Ça a été une expérience incroyable. Et à partir de... ok, petit à petit, ils sont devenus comme comme ça, parce qu'ils s'attendaient à des prédications religieuses. Je leur ai juste posé une question simple et leur ai fait regarder le jeu d'une certaine façon. Je ne sais pas de leur enseigner le foot. Ils savent jouer au foot. Mais comment se maintenir soi-même Juste ça, une heure et demie de discussion. Le lendemain, j'avais un pas spécial pour m'asseoir dans la loge pour le match. Et je suis allé m'asseoir. Et une chose dont je me souviens, c'est qu'il a dit aux joueurs, quand ils sont dans le tunnel, en face de l'adversaire, de leur donner un bouquet de fleurs, mais enveloppé dans du fil barbelé. Et je ne vais pas rentrer dans ce qu'il voulait dire par là. Mais cette phrase m'est toujours restée. Et je sais qu'elle est restée aux joueurs aussi. L'une de nos stars est Tim Cahill. Tim Cahill vient d'Australie, et j'ai vu ce garçon était juste assis là, comme ça, et j'ai dit « Aujourd'hui, en rentrant sur le terrain, dis des choses sympas au jour de Liverpool. » Il avait l'air choqué de leur dire « Des choses sympas ?» J'ai dit « C'est un attaquant. » Donc j'ai dit « En particulier, va voir le gardien de but, et dis-lui des choses sympas. » Il m'a regardé comme ça, j'ai dit « Oui, c'est ça, tu verras. » J'ai dit, « Trouve quelque chose sur la vie du gardien de but. » Ils ont dit, « Il a une fille il y a trois mois. » J'ai dit, « Vas-y et demande-lui comment va sa petite fille. »« Fais-le. » Et s'il pense que c'est amical, dans son esprit, si à un seul instant tu lui deviens sympathique et qu'il se relâche un instant, un instant de relâchement faux. est ce qu'il te faut. C'est juste ça le jeu. Et il a marqué le premier but. Et je l'ai vu vraiment lui taper. Vous savez, quand elles se sont présentées, il ne lui a pas seulement serré la main. Il est allé vers le gardien et lui a tapé sur la poitrine. Et lui a dit quelque chose de gentil. Et en moins de 20 minutes, il a marqué le premier but. Et ils en ont marqué un de plus. Et ils ont dominé tout le match jusqu'au bout, ce qui a été une énorme surprise. Les gros titres dans tous les journaux le lendemain, ils ont gagné 2-0. Je rentre dans le vestiaire après le match. Tous les joueurs sont là à chanter. Sadhguru, sadhguru, sadhguru. Et ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Et ce soir-là, dans l'émission Match du jour, l'émission venait de commencer et il y avait un panoramique. Et ça arrive sur Sadhguru, parce qu'il avait le maillot d'Everton que Jax lui avait donné. Et le commentateur dit « Quoi Voilà quelqu'un d'intéressant. » C'est juste que constamment, si on dit Liverpool, vous êtes dépassé, terrassé par la réputation de leurs grands joueurs. Aucune réputation ne fera gagner aucun match ou aucune situation ou que ce soit. La façon dont vous gérez cette situation est la façon dont elle va se passer. J'ai très bonne réputation, mais demain, vous pouvez vous rendre ridicule, n'est-ce pas Si vous ne la gérez pas comme il faut. Donc, les réputations sont à respecter quand vous marchez dans la rue. Jamais à respecter ou même à prendre en compte quand vous êtes concrètement dans la situation ou le jeu. Donc, l'impact que Sadhguru a eu sur les joueurs a été énorme, et il leur a donné des techniques de méditation comme kriya Et je sais que plusieurs d'entre eux les font encore aujourd'hui, et plusieurs d'entre eux continuent à suivre Sadhguru, ses conférences, et il est une très grande source d'inspiration. Et avec un peu de chance, une fois passée cette pandémie, nous pourrons le faire revenir ici, et il pourra aider une nouvelle génération de footballeurs à réussir.